Alors pour le, le, le recul de, de ce que j'ai moi sur les plantations, essentiellement euh, des plantations de noyer qu'on a fait sur le secteur, euh, euh, 23 hectares plantés à 80 plants par hectare, euh, les, les, deux, trois, les trois premières années pour tailler tous les arbres, il nous fallait euh, l'équivalent de deux jours, voilà. Deux jours, et oui, à, à deux, deux personnes. Hein, pour, donc relativement rapide, hein, puisqu'il y a à peu près 2000 arbres. Voilà. Aujourd'hui, maintenant que les arbres font, euh, pour certains, on font à peu près 5 mètres de haut, donc on est obligé d'avoir des scies en mancher euh, Il faut compter, euh, il faut compter euh, pratiquement le double. Quoi. Voilà, parce que chaque arbre nécessite euh, d'aller travailler en hauteur, de défourcher, etc. Donc on est plutôt à... L'équivalent, donc, euh, donc ça fait 4 jours pour 2000 arbres jusqu'à jusqu 3 ans, et puis là on passe à 8 jours pour toujours nos, nos 2000 arbres, euh, sachant qu'on élague maintenant des arbres jusqu'à euh, 3 mètres, euh, même certains jusqu'à 4 mètres, puisqu'ils font déjà euh, 6-7 mètres de haut. Quoi. Voilà.